Tu vas appeler la police Vraiment Le boulot m'appelle Mais attends J'avais bloqué Aïe! Et ma télé Mais j'avais quand même bloqué la voiture oh! attendez, attendez, attendez. Mais attends, attends, attends. Mais j'ai bloqué Je <coughs> <coughs> Abyss Abyss Abyss Ah Tu t'as mis au téléphone, tu vas où Ah Ça fait trois jours et je ne t'ai plus vu. Non, je t'ai dit que je voulais venir je avec lui. Premier rendez-vous, tu as raté. Second, troisième, maintenant je t'ai vu. Non, je t'ai dit mardi, non, pas, je t'ai pas dit mardi que je vais te voir. Mardi, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mardi, m'a dit, on m'a dit, Maintenant tu vas où avec télé Non, je vais à la maison. À la maison. Tu as payé ou bien quoi Je ne comprends pas. Je vais à la maison M'a dit, là, il Quelque mois, il t'a vu, il se met la si bougé à ah, Moi, je prends mon argent. Ah, hein. non, non, non, non, non. Je prends mon argent. Oh, oh, aujourd'hui, là, aujourd'hui là moi, je prends mon argent. Je prends mon argent où je saisis le truc. C'est sur la voiture, m'apporter de l'argent. Je ouais. m'en fous. Est-ce eh, te voit Je suis venu. Je ouais. suis venu là, hier, je t'ai vu. Oh, tu oh, oh, oh, je... es au eh, Je vais appeler la police. Aujourd'hui, là, on part à la commissariat. Laisse-moi. Tout le temps c'est la même chose. Moi je vais prendre ça. Continue. Je vais prendre ça. Et si ça tu vas encore compléter. Tu vois. Moi je vais ça. Moi m'a dit où m'a Hey! C'est pas vrai quoi. Attends, moi même je regarde ma voiture ici. Non, celui-là, celui-là, celui, celui qui a osé ce coup-là, il ne me connaît pas. Non, non, non. Ah Mais j'ai bien bloqué, c'était bloqué. J'ai mis la lame. Ah C'est quoi ça S'il vous plaît. Bonjour. Excusez-moi. Hein. Vous n'aviez pas, pas croisé quelqu'un avec euh, une télévision, mais c'est un carton oh, oh, oh, Moi, je n'aime pas ce truc. Nous, on a même autre souci actuellement. Hein. Moi, j'ai busy. Là où nous, on est là, c'est busy au Et tout à l'heure, il y a un meilleur client qui nous a dit de venir à l'hôtel. Là, on est allé là-bas. Bon, vous n'ont pas le Finalement, dans la chambre, c'est nous, même, on a payé l'argent. Yeah, c'est hey, nous, même, on a payé l'argent. On n'a la la pas, pas le souci. On n'a on pas pu payer. Je n'ai pas le souci. Je n'ai pas le souci. Je n'ai pas le ça. Hein? Eh? Oh, moi ah? oh. je, je, je, je suis un homme! Eh, je suis un homme! On doit redomain! Et il y a télé! Hein? Et il y a un homme qui m'a dit qu'on va où? Non, non, On va nous se revoir! Je suis un policier! Mais si ça peut m'arriver, moi! Oui, vous pouvez nous aider! Ça peut m'arriver! Bon, on fait bise, il faut nous aider! Il faut nous aider! De toute on a besoin de vous! Vous savez quoi? Monsieur! Venez, venez, venez! Chef. Attendez! Vous avez trouvé cette télé là où? C'est quoi? Vous contrôlez aussi la télé? Je vous demande, vous avez trouvé la télé ou vous me demandez? Ben oui, je demande aussi si vous contrôlez. Mais on va contrôler la télé, Abidé. Ben, que casse le, mais La télé du C'est à moi vous parlez comme ça? Ah, chef, je l'ai acheté. Acheté, euh, vous vous vous vous comme... acheté. il est, il est trop oui. mignon pour voler. Des Péblo, euh, chef. Attendez, vous savez à qui vous parlez? Mais c'est un carton. Attendez. Apparemment. Je viens de remarquer la disparition de, de ma télé, je l'ai mis dans ma voiture. C'est pas, pas, pas celle C'est pas celle-ci. Monsieur, monsieur, un, un primo, vous parlez à un policier. C'est pas je... hein? Il avait raison. Entendez, non, il non, avait vraiment bon, raison. Vous à un policier. Et secondo, vous êtes en état d'arrestation. Parce que cette télé vient d'être volée dans ma voiture que j'ai bloquée. Histoire de faire la sieste. Je reçois, oui, me... je vois ma voiture. Je ouais, peut vous aider Vous avez vu que j'ai raison oui, oui, Monsieur parlé. Viens, viens, garde oui, là-bas Monsieur, je garde là-bas. Aidez-moi s'il vous plaît déposez ma salle là-bas Monsieur, je vous conduis au commissariat oui, si, si. Mer, Déposez doucement Merci Je vous amène au commissariat Vous, vous, vous allez répondre on de votre Vous avez tout vous Dites-moi la vérité Vous l'avez acheté C'est C'est quelqu'un qui me doit il vous doit, oui. oui, oui. Et puis, quel est le rapport Il me doit de l'argent. Oui. oui. Quand vous je saisis ça. tenez, j'ai saisi ça. Merci, merci. C'est un voleur, celui-là. Je vais vous, je déférer. C'est moi-même. qui va. m'occuper de votre peau. J'ai d'argent ici. J'ai d'argent ici. Je suis à ce que vous avez prêt. Entrez dedans. On dedans. va faire ça. Tu parles de quoi? Je Tu es ma Dégagez de là. Vous laissez pour quoi? Non, c'est bon. Ah, pour là. Vous voulez laisser? C'est bon, madame. Ok, et nous? Allez régler votre problème de busy, s'il vous plaît. Ah, vous allez régler votre euh, problème euh, de busy. Hey, je ne suis pas un policier qui règle le problème de busy. Quand je vous ai arrêté, je vous ai demandé si vous avez croisé quelqu'un avec une télévision. Qu'est-ce que vous m'avez dit? On vous a aidé à prendre ah. Je vais vous menacer, vous tous. Vous avez le bisou. Le Elle est légal, le ah, béné. Oui? Hein? oui. Euh, je veux mon argent. Quel argent encore? Je veux mon argent. Argent, tu as pris télé avec moi non Télé télé, Avis télé Ben, vous l'avez va mon télé Qui t'a dit qu'il a volé télé Tu D'ailleurs, télé que tu as pris avec moi là, ça dépense l'argent que tu dois Comment Allez, doit redonner, mais je te pardonne non, avec non, non, non, non, non, non, je vais m'en Non, C'est quoi Qu'est-ce que tu dis Aïe télé le côté Télé C'est volé non tu as Ne fais pas ça là